Et eh bien, c'est tout le monde c'est Julio, J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ouais. le 7 épisode du FK On joue avec et Bichard. Du coup, on a et fait le tour. Bah une écoute, pause. Léo, moi ça va bien. Exactement, euh. T'es pas dans ton avis, mais tu m'as vu. Ça aurait pu être pire. Bon, en fait, ça peut pas être pire. Je vais pas mettre le ça, ça, ça marche, marche pas. Non. Non, mais quand il ça, je crois que ça doit bloquer. Je vais mettre un bloc. T'inquiète. Moi j'ai Go fortifier la base avec des blocs. Alors, je remets même des blocs de Attends, attends, attends des blocs de alors, charbon. Bien, alors attends, déjà les gens, ça va embêter les gens si on met comme ça. Oh ouais. Genre mais ça sert à rien de mettre en bas, mais si tu mets comme ça mec, ça ça passe quand même. Bon par contre, tu as à savoir que c'est du sable donc euh... ah, ah, ça marche. Ça marche avec le Ouais. Okay. Avec ce que attends, je t'ai Euh, Mbapp, tiens. Mets les lits, li prends les lits li et mets les en bas. Ouais, donne-moi. Bah, ils sont juste à côté là. Ouais, la... euh, tu... Vous voulez que je vous montre la salle d'écorce euh, bah, euh, Et en je... fait, il a euh, dit ou go Oui, oui, il a dit go. Ah oui. Asso AP. Bizarre, tu veux tenter de. Ouais, ouais, bah attends, je finis juste. de euh, Regardez juste si ça, ça fait pas de la merde. Vous pouvez venir voir, s'il vous plaît, la salle Ouais, j'arrive. Attends, je finis juste de, de faire des enchantes. Je fais des enchantes level 1. Là. Ouais, t'as stop là, tous les cactus et tout là, je me mets... Alors, je vais vous expliquer tout ça. Il y a plusieurs trucs mais ça va. oui please uh, changing the wizard parce que. Ok j'ai mis des blocs de redstone un peu partout là. Ouais. Je vais t'expliquer. En gros tu vois là il y aura un bloc de sable. Voilà. Ouais. Donc c'est ce bloc-ci. Ouais. Voilà. T'appuies sur le bouton. Ça fait descendre le bloc. Et tu vois en gros il y a deux de profondeur d'eau en bas. Donc en gros tu restes. Ah. Comment on descend Vas-y En gros faut run et sauter. Ok. Mais par contre, il faut prévoir beaucoup de blocs de sable, du coup. Euh, du coup, il y en aura en euh, bas. J'ai une T3 fire. Il faudra juste. Faudra juste reboucher en montant. Faudra juste reboucher en montant, ouais. Et il un, un bloc de. Et il faudra reprendre le bloc de sable qui est en bas parce que sinon, ça va boucher la source d'eau et vous allez prendre des dégâts. Tiens, baf Euh, bah viens, on fait les potions en bas et tout. Ouais Viens, viens, viens. viens. Attends, mais à partir de cette étape, c'est bon, tu peux. Je, je, Alors okay. là, je suis Full, prêt je suis full stuff, euh, genre euh, putain stuff, en fait. Voilà est-ce que tu as un accès à la salle la... Genre ouais. j'ai mon meilleur stuff en fait. Tu vas par là. Bam. Et ici faudra reboucher avec deux blocs de stone normal. Donc attends, je vais t'en chercher. Ou de la dehors, topia. on met de la dirt. Ah. Ok, ah. ça c'est pas étonnant. Ils vont descendre notre AP. Hein. Ouais, de la dehors, c'est pas. Ou ouais. c'est quoi Attendez, je vais bloquer en bloc de redstone la P. Non, mais de la dehors, Attends, pour la ouais. P, pour je mets en bloc de redstone sinon. Ouais, si tu veux. What C'est ah, pas mieux. Le con. Oh, elle est perdu! Hop. Non. Oui. Euh, ah, attends, je suis en m'expliquer en fait comment on fait. Attends, attends, je vais t'expliquer, Bichard. Attends, je vérifie qu'il. Mais qui toi? Sont... Vas-y, eh, sort. Attends, vas ça va euh... où? Là, je me bloque? Ouais. Attends, ce cas, il faut casser ici. Mais genre là, on fait comme ça. Et elle c est où la salle? Et là, là, tu remontes. Mais t'avais pas besoin de te casser? Elle, elle est où la salle des coffres? L'enchant, il est où? C'est pas là. Tu vois, et là, c'est là. Ah, elle est ouverte la salle, merde. Attends, elle est où Elle est là. Ah ouais, c'est loin. C'est juste bien. de l'autre côté du truc. Ouais. Euh, tu veux que je t'explique, Richard Ouais, bah... Putain, <rire> mais Léo, t'es tout le temps dans mes pattes, mais casse-toi Le <rire> mec, il me Attends. suit partout. Non, mais, je sais pas que c'est... C'est sûr que, que là, on est en quelle couche, la salle On <rire> est perdu, mais c'est <rire> quoi trop. Elle est en quelle couche, oh, la salle bien, bien, bien, bien. Elle est en ah, quelle couche, la salle Viens, je suis là, je suis là. Elle est en quelle couche la salle Oh, j'ai rien fait, mais t'inquiète, elle est bien. Non, t'inquiète, ça respecte. Non, mais par contre, ouais, En gros, il y aura un bloc de sable ici, tu vois, ouais. par-dessus. Genre là, on va tu mettre des boutons là aussi t'appuies sur le bouton, et bam. Mais c'est trop cramé. Non, mais il y aura un bloc de sable, on verra pas. Y a... On va mettre plein de boutons. Pas que c'est cramé, Bichard. Mais tu peux pas le changer de, de place, tu vois T'as mis où l'XP les mecs Dans le coffre en bas, tout est dans les coffres en bas. Allez viens. Je regarde si on nous a J'essaie de savoir où vous êtes en fait à partir de la... On a plus de blocs, on a plus de blocs d'AP. On a plus de blocs d'AP Ouais, on s'est niquer. Ouais, voilà, je t'avais dit ça sert à rien. Oh merde quoi, on va se faire saut des points. Putain, juste parce que je t'ai suivi une j'aurais, il y avait l'AP là, 12 secondes. T'en va même pas plus les fights. C'est vrai. On va go protéger bien la base. Attends. Voilà. voilà. Ah c'est nous Ouais. Ils vont nous asso direct hein. Pré Préparez votre nom. Non ils vont Non, ils peuvent pas nous assout direct. Jour 9. Ah non, c'est le jour 9. Attends, Mbapt Tu mmh. peux aller dans la salle. Euh... Ouais. Est-ce que tu peux aller dans la salle Ouais tu euh... pourrais me donner mac aussi. Enfin ma mon épée de ouf là. Oui oui mais est-ce que tu peux aller dans. Non pas dans la salle des coffres mais dans la.. Oui je suis dans la salle d'enchant. Dépêche-toi. Oui, oui, alors... Hop, attends, je, je vois ton pseudo. T'es où Je vois pas ton pseudo. Euh là je suis là. Je... Ah Ok bouge pas. C'est ça la salle, salle d'enchant Ouais. Ok bah c'est bon j'y vais comme ça, hop, on s'en bat les couilles de tout ça. Mais quoi Qu'est-ce qu'on branle là, à faire des, des trucs bizarres comme ça ah, tu veux relier directement à la salle d'enchant Bah oui, de... euh... Ça fait niquer notre AP quoi en 2 secondes. Oh là là. Bah la saison dernière, on avait défoncé plein de gens comme ça. De quoi Attends, t'es toujours à la salle d'enchant là Ouais. Genre, on des blocs de jobs, non, reste Voilà, bah ici après on met de la dirt. La lèvre Attends. On ça plutôt. Ouais, voilà. Hop, allez, basta. Et là on okay, est Ok, et, en et je mets un coffre aussi. avec de la dirt ici. J'ai une putain d'idée en fait pour la salle là. Oh la salle elle est pile bien. Non, là elle, elle est grave bien mec, on a, on a tout mouni. Non mais genre euh, tu sais, tu cassais le bloc d'en bas et genre tu mettais de la lave en dessous. Attends, oui. attends mon plastron est bon. Attends, euh, attends, du coup je vais aller dans la salle pour prendre les trucs d'enchant le là. What Mais c'est qui qui a mis de l'eau oui, oui, il y en avait un endroit. C'est où qu'on remonte Je cherchais du sable. Ah, là, tu, là, tu vas je tu peux avoir mon tu épée. Vas tu, euh, crois, tu vas attirer ou... dans la salle d'enchantement. donc y a pas de Léo, après, je pourrais avoir mon épée. Tiens, je te la drop dans la mais, salle. Mais il va falloir fermer l'accès à la salle d'enchantement. Tiens, je te donne ça. Bon, là, que... fermé. On a mis non, des euh, blocs. Non, non je ferme. Tiens, t'as une combien Ah, mais j'ai déjà fait. Un aspect. Tu déranges pas si je les blocs de fer. Non, vas-y, fais ce que tu veux. Faudra qu'on dorme euh... D'accord, d'accord. Sniquer dans la salle par contre les gars s'il vous plaît. Par contre on est pas très bien genre en... Euh... What Quoi Euh... Wait. Attends. Non mais non mais casse pas tu veux... Ouais bon mais ouais, si il ouais, va falloir l'hermet. Ouais... Vas-y viens on fait les enchantes. Attends vous vous des par des contre, Ce qui m'étonne c'est qu'ils ont cassé que notre truc alors qu'ils pourraient grave casser tous les autres. C'est au ça... pire.. Euh, attends t'as une autre perle Bah au pire je vais sauvegarder FNAP pour au moins... Euh quelque chose ouais. Vas-y parce qu'on va Ah bah non faut qu'on T'es niveau combien ouais je Tu dois enchanter les stuff mec Les gars faut finir les objectifs ouais, faut, fermer, faut fermer, faut refermer là avec la dirt Faut fini... Ouais mais Bichard il referme pas il a pas compris J'ai pas compris non, Faut pas prendre pas. deux dirt et tu refermes Et tu refermes Vous voulez je finisse la... le... Vous voulez pas qu'on ait fini notre objectif là euh, Vas-y faut que quelqu'un vienne avec toi Bah quelqu'un vienne avec moi Bah Déjà prenez la K2 dans le coffre non, il n'y a pas besoin, il faut juste se taper à la main, je pense. Ah ouais, je pense que ça passe aussi, mais bon. T'as ouais, l'heure, k... Gab, il a dit k 2 hein, clairement. Mais... Non, il a juste dit kb Ah non, attends, attends, attends. Fire aspect. Fire aspect. aspect. Vous y allez, du coup Euh, faut que j'aille chercher le sable, d'abord. tout mon stuff. Histoire de... Comme ça, la salle des coffres, elle est faite on est tranquille. Voilà oh tu, vois, tu pas, ils vont faire, faire, faire okay. toutes les teams croyez pas qu'ils vont culasse au nom les mecs ils vont faire vraiment toutes les teams Ouais mais nous okay. vont, pourquoi ils nous ont aussi en, en premier fait. Bah parce que je sais pas du mal Déjà, pas mannes, hein, déjà et mais vraiment, déjà ouais. mec tu sais comment ils sont passés J'avais demandé à Mbab de casser les.. les, les... j'ai les... fait, fait, fait la salle des coffres même. Ouais ouais je sais mais voilà bah, du coup on avait là ils sont passés au okay, calme. ils avaient même pas besoin de bah, oui mais, mais sinon ils auraient foutu une norpe serait passée Bah en fait justement j'ai dit est-ce que je fais le une protection et comme on est les seuls à pas avoir fait de protection non, je sais pas quoi faire en vrai là, est-ce que quelqu'un a des fils Je connais pas. Euh faut faire des potions. Fais des potions. Bah, ah oui faut qu'on fasse des potions. Les potions, j'ai une nether award. Bah fallait, quelqu'un peut les faire. Bah moi, moi bah, je vais... Tiens moi, si je suis vais... ça je te drop. Non mais non mais je vais en... en bah moi je fais Bah en passant tu la mets En passant. Mais d'où faut mettre la maison Ah ok. Est-ce qu'on a des fils euh, Bichard. Ah. Bichard ouais. tu peux venir voir pour la salle d'école vite fait Mais c'est bon je sais Oui mais il faut que je te... Putain c'est un peu compliqué cette saison Surtout qu'on est que 3 donc pour avancer aussi vite je sais pas comment ils avancent euh, Comment j'ouvre J'ai pas de... Mais, mais rebouche Bichard Là y a des blocs de terre Tu rebouches avec ah. ça Mais non mais il faut boucher plus Bah écoute tu rebouches quand même quelqu'un il sache on oh, m'a bah, pas besoin pire. Hop je remets les blocs dedans Okay. Tu peux ouvrir euh, Léo Punch 2. Ah Power 4 Punch 2, c'est déjà bien. Et... Qu'est-ce hein qu'il Non mais c'est qui qui a fermé là-haut euh, Je sais pas. Et parce que j'ai fait des galeries de ouf. Sharpness 3, fais respect, euh... Ouais. Tu veux passer ta piège ou quoi Pourquoi euh... quoi faire Bah casse ça. J'ai fait des galeries de ouf, faut les laisser, mais on n'a pas de galeries déjà. Euh. Pas... Ah, alors attends, viens voir pour la salle des coffres. Les gars, vous voulez pas déplacer le stone Bah, je m'en occuperai pour me porter Ouais, Attends, il euh, faut juste que je fasse. Ouais, euh, mais au pire, les mecs, pour le jump, ouais. lancer lancer une underpair là. On n'a pas le droit. Ah, ouais, il a dit, il faut faire le jump. Alors, t'es en haut, Bissard Mais pourquoi tu m'as demandé de mettre une. Mais... pourquoi Mais j'ai une nether wart What the fuck Pourquoi tu m'as demandé de la placer Mais c'est moi qui les loot, mec, pour que tu la mettes dans le truc. On peut pas Pour On le la faire aussi Tu l'emmènes pas avec toi, mec, la est est est nether Il est en haut. Tiens. Ah, t'es perdu, Bichard. Où, il est en haut. Bah, où en haut En haut, dans le, dans le, dans la pyramide. Mais Non, il n'y en a pas. Non. Alors qu'il a descendu. Bah moi. Ah bah il est en bas alors. Bah alors t'es dans, dans la, Tu vois là il y aura un bloc de sable, il est en faire. Combien en bas Mais attends, euh, Bichard, juste faire. Quoi Bichard, tes niveau combien 3. Quoi 3. 3 Ouais. Ah bah ça va. Ah je peux pas. C'est juste horrible pour. Il faut juste que je mette un bloc de sable et c'est bon. Mais il y a le bruit de être... ouais. Et j'avais déjà fait 3 bottes. Ou. Tiens. Ouais. Vas-y, bah, go, go y aller maintenant. On finisse notre, euh, nos objectifs. C'est quoi l'objectif euh... après ah, okay. Mais <rire> je crois que, mec, je crois qu'à part les bleus, personne n'a fini leur objectif d'ailleurs. Non. D'accord, bah en fait, on est bien. Hein. Bah on remonte et on y, -y va. Y va. Viens, Baptiste. Faut bien reboucher à chaque fois. Ah ouais. Je prends juste un. Ça. Ouais, attends, attends, je prends juste un sable. Je fais pas trop stuff, au moins comme ça fais... euh, on J'ai mon méga stuff là. mais, mais propose pose tout ton stuff. Ça rien, ouais, il hein. ouais, y a les pas stuff, les mecs il les pa oui, y a pas, y a pas les stuff. Ouais. Ouais. Attends, il faut reboucher, il faut reboucher par contre. Non, attends, ah. attends, j'y vais, j'y vais. Je me reste ici moi. faut prendre un sable aussi pour reboucher aussi quand vous y allez. Je pas de sable. Bah, y'en a dans le coffre bah, de dans la Dirt. Non, bah, parce que c'est cramé. Ah, dans un four, ouais. Vas-y, bah, on y aller. Bah, oui, mais ça sert à rien dans un four parce que, en gros, c'est quand on passe. Il faut remettre quand on remonte. Bah, tu mets un four en haut oui. oui, mais il faut y mettre. ouais Et Dans le four, tu mets un bloc de sable. Ok. là Bah, j'en mets plusieurs. Perdu, là. Oh non, mais mec, je fais tomber du sable. Bah, bâtisse, What faut qu'on y aille. Hein. Oh non, mais wesh! Ouais, ouais. je... Mais arrête de, mais non, arrête de miner, c'est fait exprès qu'il y a que deux! Ouais, attends, ah, du non. coup, je suis obligé de casser le coffre là! Peux mais autrement? Ah, bah non, je passe par là! Putain, ah, c'est trop, trop euh, long. Tu remontes par là? Attends, attends parce que en haut, oh, c'était bouché ici aussi! Ça, ça peut être ah, bah attends, mais juste, mais je vais hein. mettre! Vas-y, c'est bon, je mets le coffre par terre en fait, je, vais piger je vais faire! Au pire, euh, Baptiste! Oui! Il reste la paix! Oui, ba... la... Oh, les bleus sont partis à soleil vert! La PV vert! Sûrement, ouais! Et bah, prends ta pioche et fusionne-toutre 2 où on passe! On passe à prendre une, une AP. On ouais, tu veux. Par contre les gars Pourquoi faut... Il ah, y a gars en dessous, il y a Gab en dessous. Il y, ah, y, y a la team, oh non, ils sont en train de se fight. Mais t'es parti où Il y a Yoni, il est à côté de nous. Mais en train pas, de se pas. Non, non, je suis pas, je suis pas parti. Il y a la team à Yoni. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il ils, euh... ils sont chez nous, là Oui, ils sont juste devant. Ils sont... Ah, ils oh, nous assautent. Non, non, ils ne peuvent pas. Ah, ils sont juste... Bah, merci de prévenir, je suis dans, le... je suis dans la salle des coffres. Boucher. Euh t'as mangé Euh ouais Oh y a un verre là haut tout seul viens on va niquer Vous avez bien stuff Moi j'ai mon full stuff là Vas-y Baptiste viens viens Passe euh, drop de la foule s'il te plaît Mais les il bleus ils sont toujours devant notre base Encore encore encore encore Le, oh, mec. Oh, oh. Le mec Les mecs Non non ils sont partis Vas-y il, il est parti là haut bien il, il est où Là-haut Non là haut Là il est sûr qu'il est là haut. Bah il est parti par l'eau. Je si, te suis vas-y. En train de tout déplacer la salle des coffres et après les mecs on peut aller à saut. Enfin on peut, ouais on peut aller faire des trucs là franchement. Euh t'as une underpearl ouais, sur toi Ouais j'ai trois underpearls mec Ah bah, bah bah viens on va juste faire le truc. Parce qu'on devait aller à saut une AP mais on peut pas.. Bah, si, mais avec non, on peut le si avec, avec les armes vous pouvez hein. Mais il a pas une KB2 lui. Ah bah c'est pas grave hein. ah, ton épée elle est KB2 bah non non non non là bah, faut faire gaffe on fait vite fait le truc et on se casse pourquoi t'as plutôt ton effet d'outils parce que si on croise des gens je les baise <rire> euh attends mec attends je cherche pas que t'as la misère voir ça non non non je fais juste 38 diamants comme un con Oh on s'en fout ouais mon c'est rien Oh viens viens viens un. attends, a... attends il est tout seul il est fini il, il est tout seul ouais euh, j'ai bah, je te booste t'es prêt Ouais Attends il faut que tu recules un tout petit peu Non c'est bon il va il va faire chez eux Non c'est bon ça sert à rien J'ai pas de flèche pour mon arc par contre et j'ai pas mon arc infinitif merde hein. Vas-y euh, go faire le machin C'est où qu'il faut monter c'est là Ouais on fait on vite fait et voilà ouais. Je te booste ou tu me boostes ah merde, c'était pas là qu'il fallait sauter. Oui, il est là. Il est là, il est là. il oui. il reste Il est fight. Il a, il a une potion, il a une potion faillite. Potion de speed. On fait vite fait le truc vite. Mais non, mais il faut. Faites vite faire le truc les mecs. Vas-y, bah. Non, non, non, t'as raison, faut monter dessus, faut monter dessus. Non, faut monter sur le machin là, et beacon. Oui, oui, faut monter dessus. Ouais, bah, il monte une île. Il fait quoi Il veut nous attirer, il veut nous attirer, il veut nous attirer. Il va trouver, il va trouver, il va trouver. Aide-moi, aide-moi. Ça va les mecs Ouais, ouais, ça va. Putain, il y a une potion de speed de mort. Ils arrivent, ils arrivent Il y a deux qui arrivent On se casse. Vas-y, monte, monte. Il y a Gap derrière toi, là. Oh. Aide-moi, aide-moi, aide-moi oh. Putain... Oh, fais chier. Oh, je j'ai pas dormi. Oh, il y a les y a les bleus Euh, je vais dire je vais faire que du full P, 1 hein. Putain. Mec, il m'a chase de ouf. J'ai plus de stuff. Non les mecs, vous inquiétez pas, j'ai plein de stuff. À la... Mais de toute façon, vous êtes allé... Euh... J'ai plus ma grosse épée, hein. J'ai plus ma grosse épée. T'es sérieux Bah es... ouais. Mais mec, je t'ai dit d'y aller avec des petits, petits stuff de merde, genre, faut le dire, c'est une de nos stuff. Oh, oh baptiste, non boost, boost, baptiste. Autour du boost. Oh non, mais mec, putain. Bah, on peut en refaire. Non, mais une une Comment comment on va pas se pas vous pas vous en refaire C'est un, un peu Mais on peut en Je sais pas qui c'est qui t'a mec. Mec, je sais pas qui c'est qui t'a dit mec. je sais pas qui c'est qui Non, mais t'as dit le C'est fini le mec. Il a une épée là. comme ça. C'est bon, c'est fini. C'est vipère. Ohlala, j'avais une meilleure épée que ça. Mais mec, qui m'a tué en 3 coups. J'avais un P4. Mais oui, mais il fallait pas. Oh putain, avec un P4, mais gros. Non, mais non, faut monter sur l'autre là. Mais t'es sérieux ou quoi Par contre, j'ai presque plus de bouffe. Mais t'es sérieux mais pas full P4 juste mais même un ma P4 non, et une charge 4 quoi et tout c'est voilà. putain mais aussi si vous y allez avec des stops stop alors là. que vous êtes que deux c'est sûr que il y a faut être logique vas-y vite vite, il y a un game en même temps putain mec mais, mais, mais, putain, mais, mais Baptiste en plus je t'ai dit il n'y va pas je t'ai dit il n'y va pas avec ça bah ouais mais je l'avais dit aussi mec mais what the fuck vas-y saute mais ouais, mec saute, c'est pas dur là Bah si, je l'ai réussi tout à l'heure mais je suis mort. <rire> Juste pour aller faire un putain d'objectif, c'est mais... Oh oui Vas-y, mmh. je vais appuyer sur le bouton. Ah non, ça c'est les AP. Là ça c'est les AP et le bouton des objectifs, c'est est la pyramide. Attention. Eh. On a fini tous les objectifs là, vous êtes d'accord Oui. Euh, alors attends, t'as fait les totems. On a fait mission de la feuille, et on a fait le jump, donc c'est bon. Putain, je, je, où, elle est où la maison des objectifs, Léo, quelque part Enfin, là Je cherche la maison des, des objectifs, là. Elle est où, au centre, Non, elle est pas au centre, elle est, elle est du Calais. Putain, mais elle est où Je la cherche. j'ai plus de bouffe. Par contre, Léo, tu peux venir nous ouvrir un mauvais et l'autre, la maison des objectifs, what the fuck? Allez, là-haut! Ouais, voilà. Bon, moi ça va, je suis bien en vrai niveau stuff, enfin, je suis pas super bien. Allez, c'est pas oui. on va vraiment, ce que t'as fait, c'est con, mec. Ouais, c'est vachement con. Ouais, je sais que c'est con, ouais. mais. Ah putain, bon, reste je reste sur le bouton où les objectifs sont complets. On est qu'elle dans les jaunes, nous? Ouais. ouais. Yes. Ah bah cut, bah voilà. Euh, ah putain par contre le prochain. On est jour 8 là après. Ouvre moi. Ouais y'a les y oceaux, y'a les a a a oceaux merde. Euh par contre j'ai. Non c'est jour 9 putain. Non c'est jour 8. Ah ouais oui. Attends, Allez, je vais euh, pas euh, t'ouvrir, euh, je vais pas t'ouvrir Du coup on se déstoppe pour ouais. l'épisode 7 et ah, on est pour l'épisode 8. Euh, Tout de suite.